Bonjour. Dans cette capsule, nous allons voir comment réaliser les statistiques descriptives sous le logiciel SPSS. Rappelons tout d'abord le but de la statistique descriptive. C'est un ensemble de méthodes qui permettent d'étudier une population à partir de données collectées. Ensuite, de faire leur présentation synthétique et graphique ainsi que le calcul des paramètres d'analyse le travail se fait sur des variables il existe deux types de variables il y a les variables quantitatives qui sont soit discrètes soit continues pour les discrètes on donne l'exemple de Nombre d'enfants par famille, nombre d'élèves par classe, etc. Pour les continues, on peut citer par exemple la mesure de température, une hauteur, mesure de vitesse, de pression, de carburant consommé, etc. Les variables quantitatives continues peuvent se présenter dans des intervalles. Les variables quantitatives sont des valeurs mesurables ou quantifiables. Le deuxième type, c'est les valeurs, bien les variables qualitatives. Ils peuvent être nominales, ordinales ou binaires. Pour les variables qualitatives nominales, on peut citer les noms des couleurs préférées. Les types de diplômes obtenus, nom de ville, de pays, etc. Pour les ordinales, ce sont des valeurs sur une échelle. Par exemple, niveau de satisfaction, degré d'assimilation, des stades de maladie, etc. Et pour les variables qualitatives binaires, ce sont des valeurs qui ne peuvent se présenter que sous deux formats possibles. Les variables qualitatives sont des valeurs non mesurables. La statistique descriptive peut être unidimensionnelle quand on s'intéresse à une seule variable à la fois. Elle est bidimensionnelle ou à deux dimensions quand on traite deux variables à la fois. Et il est multidimensionnel dans le cas où les variables traiter à la fois des passes 2. Dans cette capsule, nous allons voir comme application, premièrement l'analyse descriptive d'une variable qualitative, ensuite une variable quantitative. Et pour le cas de deux variables, on, nous allons nous limiter à l'analyse de l'influence d'une variable qualitative sur une autre variable qualitative, en travaillant sur le tableau croisé Pour effectuer l'analyse descriptive d'une seule variable à la fois, nous allons utiliser ce fichier dans lequel nous avons des variables quantitatives, âge poids et taille ainsi que des variables qualitatives, sexe et enfants de ces individus repérés par ces numéros commençons d'abord par faire l'analyse des variables sexe et enfants ce sont des variables qualitatives on clique sur analyse puis sur statistiques descriptives et je choisis effectif ou bien descriptive sur l'effectif je vais choisir sexe et enfants là je clique sur statistiques mais juste pour montrer que il s'agit de paramètres des variables quantitatives donc ce n'est pas nécessaire de les mettre ensuite sur diagramme je peux choisir par exemple les diagrammes en secteur et je valide je peux cliquer sur les autres et je vais afficher voilà il me donne les, les, les effectifs qui ont été traités donc nous avons 199 individus pour les sexes zéro variable manquante pour les fréquences nous avons 47 effectifs pour les féminins et 152 effectifs pour les masculins voilà les pourcentages des effectifs et voilà les pourcentages cumulé. Pour les enfants, ou bien pour les trois catégories des enfants, nous avons les effectifs correspondants, les pourcentages de chaque effectif et les pourcentages cumulés. Grâce au diagramme, on peut visualiser d'une manière plus significative les proportions sexe, féminin et masculin. On voit que les féminins sont minoritaire par rapport au masculin ici et la répartition des trois catégories ABC relatives aux enfants il y a une autre méthode comme j'ai dit pour faire cette analyse des variables qualitatives c'est de passer par descriptive, mais il faut que ces variables soient codées numériquement sinon ils ne seront pas affichés ici donc, voilà ce qu'on peut dire pour les variables qualitatives. Nous allons effectuer maintenant l'analyse des variables quantitatives. Je prends âge, poids et taille. Je clique sur analyse, statistiques descriptives, effectives ou bien descriptives. Je prends le premier. Choisis mes variables. Pour numéro, ce sont des numéros des individus, donc je ne vais pas les prendre. Je clique sur Statistiques. Je choisis les tendances centrales ou bien les paramètres des tendances centrales, les quartiles, écart-type, variance. Ici, c'est facultatif. Mon minimum, maximum étant dit, qui peut être calculé par minimum, c'est la différence ici. Euh, là, c'est les variables, ou bien les paramètres d'aplatissement et d'asymétrie. Je choisis les diagrammes, par exemple l'histogramme avec la courbe de normalité, ou bien la courbe gaussienne, et je valide voilà le fichier de sortie donc je remarque que pour âge, poids, taille j'ai tous les paramètres statistiques le nombre les variables manquantes, moyenne et médiane mode donc je prends par exemple âge il y a une proximité entre moyenne et médiane 56 pour des âges compris entre euh, 79 et 28 ans. Pour le poids aussi, il y a des valeurs très proches, 79-79, pour des maximums de 115 et un minimum de 46. La même chose pour traits Là, nous avons les, le mode, c'est les variables qui sont, bien, c'est les valeurs les plus fréquentes, et euh, la symétrie. Euh, L'aplatissement, le, les quartiers, donc le premier, le deuxième qui correspond au, à la médiane. Donc il y a égalité ici, et ainsi de suite. Donc dans la suite, nous avons des tableaux de fréquence. Par exemple, pour chaque âge, par exemple 38 ans, il y a une seule valeur 8 valeurs de 45 et ainsi de suite avec des pourcentages des, des effectifs et des pourcentages cumulés donc euh, par exemple ici 67% ont moins de 61 ans et je peux analyser le poids et la taille de la même face là nous avons les histogrammes donc on remarque que la distribution est presque normale ici la même chose pour le poids là c'est la distribution de la taille donc ce travail je peux le faire je peux le faire également mais en passant par un autre chemin je fais analyse statistiques descriptive et là je clique sur descriptive donc nous avons l'âge le poids et la taille Et je remarque que je dois cliquer sur Options et j'ai les mêmes données que tout à l'heure. Donc ça va me donner la même chose. Bon, moyenne somme. Donc euh, il y a quelques données. Et je clique, je valide. Et j'obtiens le fichier de sortie à la suite. Donc voilà un fichier qui est plutôt des données qui vient d'être affiché. À la fin de mon premier fichier initial donc c'est une synthèse dans laquelle j'ai minimum maximum moyenne écart type euh, la symétrie etc donc voilà comment je peux faire euh, l'analyse descriptive de variables quantitatives Pour les variables quantitatives, je peux tracer des graphes qui illustrent les distributions. Je prends par exemple le poids et je vais afficher son graphe. Dans ce graphe-là, j'ai la distribution. Je peux ajouter ici la courbe de normalité. Donc, graphe boîte histogramme et là je clique sur afficher la courbe gaussienne donc la différence entre la première et la deuxième je vois ici que il y a une normalité de cette variable et la distribution elle est symétrique je peux également voir dans ce graphe histogramme le poids en fonction par exemple du sexe donc j'ai deux courbes l'une pour les féminins et l'autre pour les masculins je peux aussi voir en fonction des enfants catégorie enfants je mets ici ou bien je peux voir en, en fonction du sexe et des enfants donc j'obtiens ici six courbes donc il y a des effectifs par exemple pour la catégorie A et pour les féminins effectifs pour le poids concernant la catégorie A et les masculins dans les graphes je peux choisir les boîtes à moustache donc je prends par exemple le poids en fonction du sexe, c'est bien ici, et je vais voir la distribution du poids en fonction du sexe masculin et du sexe féminin. Voilà, donc visuellement je vois très bien que il y a ici la médiane et la moyenne qui sont très proches pour les féminins et pour les masculins. Donc ce sont des graphes très significatifs pour décrire des variables quantitatives. Nous allons voir maintenant comment faire l'analyse descriptive de deux variables qualitatives sexe et enfant. On va voir sur l'affichage des variables qu'il s'agit de deux variables sous forme de chaîne de caractères, ce sont des variables nominales. La première variable sexe a deux modalités féminin et masculin et la variable enfant présente trois modalités A, B et C, ce sont des caractéristiques selon l'enquête effectuée sur les enfants le test qu'il faut utiliser puisqu'il s'agit de deux variables nominales c'est le test qui2 ou bien le tableau croisé donc on va cliquer sur analyse, statistiques descriptives ensuite tableau croisé et on va croiser le sexe pris dans les lignes avec la variable enfant on clique sur Statistique pour choisir le chi2 et d'autres paramètres, par exemple les paramètres de force phi et v de grammaire. Je ne peux pas utiliser la corrélation puisqu'il s'agit de variables nominales. Je poursuis. Je clique sur cellules. Je peux ajouter par exemple les effectifs attendus pour les comparer aux effectifs observés c'est pas nécessaire mais je vais l'utiliser ici je peux aussi ajouter d'autres informations par exemple sur format je peux choisir l'ordre des lignes croissant ou décroissant je peux également ajouter les diagrammes en battant juxtaposé pour par exemple illustrer la dépendance ou bien l'indépendance du sexe sur la variable euh, enfant et je valide, et voilà le fichier de sortie donc premier tableau de traitement, c'est un récapitulatif qui me donne le nombre d'observations bien d'individus qui a été euh, accepté ou euh, validé donc 100%, il n'y a aucune valeur qui est invalide là dans le deuxième tableau, j'ai la variable sexe avec ses deux modalités et la variable enfant avec les trois modalités les effectifs sont très proches donc il y a des écarts mais c'est très réduit ce sont des écarts relatifs alors une bonne inter interprétation ça concerne les tests qui 2 alors il faut d'abord se fixer l'hypothèse H0 c'est à dire il n'y a pas de dépendance entre ces deux variables autrement dit le sexe n'a aucune influence sur les enfants sur la variable enfant donc pour répondre à cette question on va voir la signification asymptotique on remarque que c'est supérieur à 0,05 donc on va accepter l'hypothèse c'est à dire il n'y a pas de dépendance, c'est-à-dire le sexe n'influence pas ces catégories A, B et C. On voit bien qu'il n'y a pas d'indépendance sur les filles et les V de Kramer. Ils sont très faibles. Dans le diagramme en bas, on remarque cette non-indépendance relative. Conclusion. D'après le test SCI2, le sexe n'influence pas les catégories ABC des enfants dans cette enquête.